Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 279. C'est le premier d'une série et qu'est-ce qu'on va se faire On va se fabriquer un bouclier décoratif. Allez c'est parti Dans cet épisode, on va travailler sur la structure du bouclier et je commence donc par découper mes planches de sapin de 18 mm d'épaisseur et une longueur de 80 cm de long à la scie à main puisque c'est le plus simple et qui produit le moins de poussière. J'arrange les planches et trace plus ou moins le futur cercle pour pouvoir positionner les futurs dominos qui vont permettre d'aligner les différentes planches. Pour cet épisode, j'ai piqué les dominos de Festool à Sylvie, première utilisation de cette machine donc je change la mèche et je procède à quelques tests. Je change la mèche une nouvelle fois pour une de 5 mm et je refais des tests de profondeur pour trouver les réglages idéaux pour finir avec 16 mm. J'ai découpé des morceaux de contreplaqué de 5 mm d'épaisseur à la bonne taille et j'utilise un morceau de papier de verre pour arrondir les bords. En gros je me fabrique mes propres dominos. C'est moins cher, mais surtout ça me permet d'adapter la taille de ceci à mes besoins réels. On range un peu le bordel et c'est parti pour l'utilisation de la machine avec les vrais bouts de bois. Et ça se passe globalement très bien puisque tous les réglages ont été faits avant. Je n'ai pas branché l'aspiration puisque bien sûr la sortie n'est pas standard, mais pas super grave, un peu de copeaux à ramasser, mais pas tant que ça. Maintenant que les trous pour nos dominos sont faits, on va coller le tout. Et ici c'est relativement trivial, on met de la colle partout, on met les dominos et j'assemble le tout par paire avec l'aide de serre-joints. les trois collages des deux planches sont secs, j'assemble le tout en utilisant la même technique. J'arrive presque au bout de mes longueurs de serre joint mais avec un peu de créativité, rien d'impossible. Maintenant que nos planches sont collées, on va s'attaquer à la découpe en cercle. Et pour ça, on va utiliser la défonceuse et un gabarit que je vais faire à partir d'une chute de plexiglas. Quatre trous pour les vis, un trou un peu plus gros pour la fraise, et voilà, le gabarit est presque fini. Je monte une fraise appropriée, enfin une des moins pourries, et je remets le gabarit en place. Je place le gabarit sur la pièce à découper, perce un trou, place une vis et voilà on est paré à découper le plateau. Je vais procéder à la découpe en quarts et ici par contre, j'ai raccordé la défonceuse à mon aspirateur pour éviter de semer des copeaux partout dans ma grotte. Je le fais en plusieurs passes, d'abord parce que ma défonceuse est vraiment pas très puissante et aussi parce que mon gabarit est pas super épais et a tendance à se déformer un tout petit peu. Mais avec un peu de patience et de persévérance, on arrive sans problème à découper le plateau en un cercle de 80 cm de diamètre environ. Je donne un petit coup de quart de rond sur les deux faces pour casser un peu l'angle et arrondir les bords. avant de passer à la mise en place des renforts. Et pour ça je vais aussi utiliser la défonceuse qui va creuser une rainure de 10 mm environ pour y encastrer une baguette de bois qui va rigidifier le tout. Là aussi je fais ça en plusieurs passes. D'abord parce que ma fraise n'est pas suffisamment grosse et surtout parce que ma défonceuse n'a pas la puissance nécessaire. Pour éviter de me fatiguer à faire toujours la même chose, je décide de passer un petit coup de ponce sur toute la surface pour égaliser les quelques différences sur le plateau. Entre temps, les amis de Triton m'ont envoyé leur défonceuse la plus puissante et on va voir ce que ça donne comparé à l'autre. Et bien, il n'y a pas photo. Bon, en même temps, c'est pas du tout le même prix. Défonceuse très stable, très agréable à utiliser et système d'aspiration très efficace. Après avoir finalisé la première rigole, je m'attaque aux deux autres pour les deux autres supports. Maintenant que les trois cavités sont en place, je découpe grossièrement les supports avant d'étaler une bonne dose de colle au pinceau et de les maintenir en place avec des serre-joints. Pour ensuite mettre quelques goujons de 10 mm pour encore renforcer le lien entre le plateau et les tasseaux de support. Après avoir mis les goujons en place, j'utilise des morceaux de bois et des serre-joints pour mettre le plus de pression possible sur le collage et on va attendre que tout ça sèche, mais la structure principale de notre bouclier est presque en place. Et oui, c'est la fin de la première partie. Comme vous avez vu, la première partie s'est principalement concentrée sur la structure du bouclier. Donc c'est tout simple c'est tout simple, entre guillemets, c'est des morceaux de sapin qui ont été découpés à la bonne longueur, que j'ai marqués, que ensuite je suis allé fraiser avec la Domino Festool, que Sylvie m'a prêtée, que j'ai assemblée, et ensuite j'ai fait trois rainures pour pouvoir mettre trois supports dans l'autre sens. Quelques petites remarques, évidemment. La première, c'est que ben, c'était la première fois que j'utilisais la Domino de chez Festool, qui est plutôt facile à utiliser. Un, un autre élément qui est important, c'est que je me suis fabriqué mes propres dominos. En fait, en allant voir en ligne, j'ai vu le prix que coûtait des dominos standards et je me suis dit, j'en ai pas besoin de beaucoup, j'en ai besoin de 15-20. Euh, je peux très bien me les fabriquer moi-même et ça se passe très très bien. La deuxième chose, comme vous avez pu le voir, je suis passé d'une petite défonceuse à une L à 50 euros que j'ai acheté sur Amazon, à une grosse défonceuse que les copains de Triton m'ont envoyée et bien sûr ça a complètement rien à voir. J'ai fait ça avec deux fraises différentes puisque c'était des mandrins de 6 et de 12 C'était globalement à peu près la même qualité, de fraises mais avec un résultat complètement différent C'est vrai que euh, quand on va dans l'outillage et en particulier dans l'outillage dans l'outillage pro semi pro euh, le prix fait la différence et en particulier sur une défonceuse la puissance fait toute la différence mais ça montre aussi qu'avec une défonceuse à 50 balles vous pouvez quand même faire le boulot c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus chiant, mais c'est possible. Dans les prochains épisodes, il y a encore plein de choses à faire, bien sûr, on va, on va faire la déco du bouclier, on va travailler avec du cuir, on va faire plein plein de choses, vous allez voir, ça va être super intéressant. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, la suite dans quelques jours.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 En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.